Salut et bienvenue dans ce tuto astuces consacré à Inkscape. On va voir comme il est facile avec Inkscape de réutiliser des effets texte que l'on a déjà réalisés dans les tutos précédents. Donc on va tout de suite ouvrir un nouveau document, donc fichier nouveau. Je vais faire apparaître ici la fenêtre objet. Et on va aller dans fichier importer Et on va importer le fichier qui s'appelle texte effet coupe. Je clique sur ouvrir. Alors bien sûr le fichier sera téléchargé en bas de la vidéo. Donc je n'ai qu'à cliquer sur OK. Et à ce moment-là, vous voyez, Inkscape a importé la totalité du document, donc le, tout ce qu'il y avait dans le calque 1. Vous voyez Donc on va placer cet objet à cet endroit-là. Euh, je vais en importer donc deux autres. Donc je fais « Fichier importer », celui-ci, « Ouvrir »,« OK ». Voilà. Encore une fois, « Fichier importer »,« Ouvrir ».« OK ». Donc là, on se trouve avec trois calques qui ont été importés, trois calques 1 qui ont été importés dans le calque 1. C'est le calque principal, celui-là. Là, ce qu'on va faire, on va pouvoir donc tout de suite voir que ça marche. Avec l'outil texte, je vais taper ici, par exemple, effet, effet 2, et puis là, je vais taper texte. Voilà. Et on voit que ça fonctionne très bien. Bon, par contre, moi, ce que je veux, c'est pouvoir utiliser cet effet-là, le mettre sur cet objet-là, et puis celui-là également, juste à cet endroit-là. Alors, ce qu'on qu va faire... On va cliquer ici sur la petite flèche pour aller chercher le groupe qui contient effet de texte. D'ailleurs, je vais pouvoir le renommer tout de suite. Je vais l'appeler effet 2. J'appuie sur Entrée pour valider. Je clique là-dessus. Je clique sur la petite flèche là pour choisir le groupe. Et celui-là, je vais l'appeler Texte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je fais un clic droit sur cet objet et je fais déplacer vers le calque. Donc le calque 1, déplacer. À ce moment-là, il vient se placer à cet endroit-là. Je fais la même chose ici. Donc soit je reclique sur la flèche, ce que je peux faire également, c'est double-cliquer. Voilà, si je double-clique, je rentre dans mon groupe. Je peux sélectionner maintenant ce groupe effet 2. Clic droit, déplacer vers le calque, calque 1. Okay. Donc là, il nous manque maintenant monnaie libre. Donc, comme tout à l'heure, je double-clique, je rentre dans mon groupe. Je sélectionne ici mon groupe que je vais tout de suite renommer monnaie libre. J'appuie sur Entrée pour valider. Clic droit, déplacer vers le calque. Calque 1. Déplacer. Donc là je suis très content, j'ai donc ici mes objets, je vais pouvoir les aligner correctement, voilà comme ceci, comme ceci. Euh, je veux supprimer ici, vous voyez les, les deux rectangles qui sont là, alors le plus facile, je sélectionne l'outil éditer les nœuds ici, donc le raccourci c'est F2 ou N, outil éditer les nœuds, je clique sur cet objet, je bascule vers l'outil sélectionné transformer, c'est-à-dire celui-là en appuyant sur F1 ou sur euh, S, une fois qu'il est sélectionné, qu'il a les petites flèches de redimensionnement, là on peut le supprimer en appuyant sur la touche supre donc F2, je sélectionne mon objet, F1, et j'appuie sur SUPRE. Voilà, je vais sélectionner maintenant ce rectangle. outil éditer les nœuds, F1, Hop, j'ai les petites poignées de redimensionnement. Si je souhaite le faire sortir du groupe, du groupe calque 1, ben c'est facile. F2, F1, clic droit, déplacer vers le calque 1, déplacer. À ce moment-là, il vient de se mettre au premier niveau. Je vais tout de suite le renommer fond. Voilà, une fois que c'est fait, je le mets à l'arrière-plan. En cliquant là-dessus, voilà, je peux maintenant sélectionner ces objets-là. Je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée, je vais les aligner par rapport au dernier, verticalement, et puis je mets le même espace entre les différents objets en cliquant là-dessus. Je sélectionne mon rectangle, je l'ajuste en allant ici dans les préférences du document, en cliquant sur redimensionner la page au contenu, je clique là-dessus, on voit que le raccourci c'est Maj-Ctrl-R. Donc moi je contrôle R, hop. Voilà, donc ces différents objets, on peut éventuellement soit les laisser en dehors, soit les mettre sur un calque propre, ou les masquer. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.